Merci à tous. Aujourd'hui, je vais te parler de cette intervention. Je deviens prof pendant 24 heures. J'ai décidé de mettre ça comme titre et il s'agit de ma première intervention dans un établissement scolaire. Donc voilà, je suis content à 21 ans d'avoir pu donner un cours à des personnes qui avaient entre 20 et 24 ans. Enfin, c'était plutôt une masterclass, mais c'est tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. En attendant, si tu me connais pas, je m'appelle Lucas Brasier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc, si tu veux rejoindre des milliers de YouTubers étudiants, abonne-toi à la chaîne et rejoins-nous. Pour te parler un petit peu et remettre dans le contexte cette journée, tout simplement, qui folle, était folle, c'était le vendredi 7 janvier 2022 j'avais contacté un établissement scolaire donc qui s'appelle l'EFAP sur Toulouse, qui est une école de communication, et j'avais demandé si je pouvais intervenir pour échanger avec leurs étudiants, donc leur parler de tout ce qui était communication, vu que c'est une école de communication, via les réseaux sociaux, l'utilisation de YouTube, comment faire de bonnes miniatures, de bons titres, des bonnes manières, enfin un peu tout l'aspect utilisation de YouTube au profit d'une marque ou au profit d'un projet personnel. Après avoir échangé avec l'école, elle a accepté, elle m'a dit « Bah écoutez, euh, monsieur Brasier, vous pouvez venir vendredi de 14h à 17h, vous donnerez 3 heures, une masterclass, voilà, pendant 3 heures où vous pourrez échanger avec les étudiants et vous pourrez du coup leur transmettre vos connaissances et leur faire faire des exercices pratiques pour qu'ils puissent comme ça assimiler les connaissances. Donc cette journée est arrivée, j'ai fait vendredi ces 3 heures et aujourd'hui je vais te faire un petit peu tout simplement le débrief de cette journée. Donc, au niveau de l'expérience vécue, c'était quand même un moment de partage super intéressant. Les étudiants ont bien accepté le fait que, bah, normalement, les intervenants qu'ils peuvent avoir, ils doivent sûrement peut-être être plus âgés que moi, tu vois, avoir entre 30, 50, 55 ans peut-être. Et là, le fait d'avoir un étudiant qui avait leur, leur âge, entre guillemets, en tant qu'intervenant, voire même qui était plus jeune qu'eux, bah, ça s'est bien passé. Je pense qu'il y avait un, un bon lien de proximité qui s'est fait. Euh, J'ai pu leur apprendre pas mal de choses. D'ailleurs, si tu veux que je te mette un extrait de cette euh, conférence euh, intervention masterclass euh, « Tous les mots sont bons », euh, sur la chaîne YouTube que tu puisses un peu voir comment ça s'est passé un petit peu le côté envers du décor bah tout simplement je t'invite à laisser un like et si je vois que vous êtes beaucoup à lâcher un like je vous mettrai un peu un extrait parce que j'ai filmé les 3 heures d'intervention mais il y a des moments que je dois retirer euh, je vais pas forcément tout mettre parce que ce serait forcément trop long mais voilà si tu veux un petit condensé de tout ça je t'invite à lâcher un like et aussi me le dire dans l'espace commentaire au moins je serai bien sûr que c'est pour, pour avoir une publication de, de cet extrait là de cette intervention que tu voudras que, que je réalise Enfin bref, pour reprendre mes esprits et surtout le sujet de la vidéo, cette intervention que je deviens prof pendant 24 heures, ça s'est déroulé et donc on a fait au départ un petit peu connaissance, c'est-à-dire que je leur ai parlé de mon parcours personnel sur YouTube, j'aurais dit que j'avais sorti plus de 800 vidéos, que j'avais sorti deux livres en maison d'édition, que mes projets m'avaient permis de générer un peu plus de 18 000 euros de chiffre d'affaires depuis 2020, que je vendais des formations en ligne, que j'avais fait une vidéo avec Thibaut InShape, enfin voilà, je leur ai dépeint un petit peu tous les projets que j'avais pu mener, et donc on a pas mal interagi là-dessus, ils m'ont posé des questions, j'ai répondu, euh, on a également, comme je vous ai dit, fait un exercice où je leur ai demandé de réaliser une miniature pour YouTube, donc je leur ai laissé une demi-heure, je passais dans les rangs, je leur donnais des conseils un petit peu, je regardais ce qu'ils faisaient, et après on a passé au tableau les miniatures qu'ils avaient réalisées, et on a pu comme ça, euh, j'ai pu leur apporter mon regard un petit peu plus expert que eux, c'est normal, eux c'est pas leur domaine d'expertise, euh, moi j'en ai fait plus de 800 des miniatures, donc euh, à force je voyais ce qui allait, ce qui allait pas, les erreurs qu'il pouvait y avoir. Et c'était toujours dans un aspect bienveillant, je n'étais pas là en train de leur dire « ouais ta miniature, euh, pourquoi tu as fait ça ?». C'est normal de se tromper et de faire des erreurs sur des miniatures. Et maintenant, en fait, ils ont bien aimé l'exercice parce que ils vont pouvoir, si plus tard pour euh, l'entreprise la, dans laquelle ils travailleront ou leur propre entreprise, ils veulent créer une chaîne YouTube ou animer une chaîne YouTube, bah déjà pour tout ce qui est de l'aspect miniature, ils ont compris un petit peu mieux les codes, les éléments importants à faire figurer, les erreurs qu'ils ont pu faire et que du coup, ils ne referont pas. Et ils ont déjà un œil beaucoup plus expert en seulement, on a passé peut-être une heure sur l'aspect miniature, bah ils ont développé un œil beaucoup plus expert sur le sujet et euh, ils ont développé des connaissances. Maintenant, au niveau de cette intervention, bah, comme je t'ai dit, au niveau bilan, on a échangé sur tout ce qui était euh, voilà, création d'une miniature, mon parcours. On a regardé euh, la vidéo que j'avais envoyée à Thibaut InShape pour participer à sa vidéo. Euh, la vidéo qui dure 40 secondes et je leur ai commenté. C'est la vidéo que j'ai envoyée qui n'est pas disponible sur la chaîne YouTube. Euh, on a également parlé de mes dernières vidéos, mes premières vidéos, l'usage d'un fond vert. Enfin voilà, on a fait un petit peu un tour d'horizon, si tu veux, en 3 heures pour leur délivrer un maximum de connaissances, de compétences qu'ils pourront remettre à profit eux-mêmes dans leur vie personnelle ou dans leur projet personnel. Je remercie encore les FAB de Toulouse de m'avoir permis d'intervenir et de donner cours à ces étudiants. C'était un, un projet que j'avais envie de faire depuis longtemps et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience, donc j'espère que ça, ça se reconduira. Maintenant, la petite dernière anecdote, c'est que je vais avoir des questions à préparer. J'ai appris ça lors, avant de partir. Euh, il va y avoir des questions qui vont être posées à l'examen sur cette masterclass de 3 heures. Donc, euh, la directrice m'a demandé de préparer 5 questions QCM pour les étudiants. Donc, je suis en train de commencer à finaliser les questions donc euh, j'ai hâte de les envoyer et que du coup elles figurent dans leur examen, mais ça veut dire que cette intervention, au-delà d'avoir été un échange avec eux qui leur a permis d'apprendre des choses, bah, on va pouvoir vérifier s'ils ont vraiment euh, bah, appris, retenu les choses que j'aurais pu leur partager lors de cette intervention, et dans leur partiel, il y a 5 questions par intervenant qui viennent de temps en temps. Et donc, il y aura 5 de mes questions qui seront disponibles dans leur partiel. Et euh, il s'agit, pour ceux qui se demandaient, de personnes qui étaient en Bac plus 4. Donc, la quatrième année, Bac plus 4, première année de master. Donc voilà, j'ai fait le tour. Si, comme je t'ai dit, tu as envie que je te fasse une vidéo un peu plus complète où je te montre comment ça s'est passé, l'intervention que je te montre des extraits un peu exclusifs et que je te fasse un petit montage sympa condensé de 20-30 minutes de l'intervention, n'hésite pas tout d'abord, comme je t'ai dit, à lâcher ton meilleur like. Et si je vois que vous êtes beaucoup à liker, à avoir laissé des commentaires pour vraiment avoir en exclusivité un petit passage de cette intervention, bah je le mettrai sur la chaîne YouTube. En attendant... J'espère que tout va bien pour toi. Si tu veux plus d'infos sur comment se lancer sur YouTube, comment réussir sur YouTube, euh, comment obtenir tes 1000 premiers abonnés, gagner 100 à 200 euros par mois euh, grâce à ta chaîne YouTube, tu peux t'inscrire à missive YouTube. C'est une newsletter quotidienne que j'envoie. Elle est disponible, c'est le premier lien en description. Et en cadeau, tu auras un extrait de mon livre « Le petit guide du YouTubeur étudiant », plus précisément le chapitre « Choisir son matériel pour bien débuter ». On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je t'invite à la partager autour de toi, à m'envoyer un message dans les commentaires si tu veux me faire passer un message ou pour savoir ce que tu penses de cette intervention. Ou si tu veux que j'intervienne également peut-être dans ton établissement et que je puisse voir avec eux. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Croyez en vous et oser. C'était Lucas Brazzat.